d'où comme vous continuez vous verrez plusieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube ici là c'est toujours la continuité de ma comment avoir des euh, comment avoir une... fait sa page Facebook pour pouvoir avoir de l'argent en ligne bon vous voyez la boisson euh, les comédies si vous voulez faire une course ça veut dire que si c'était les tickets de comédien film, les boissons la danse ou je suis les danseuses ici vous pouvez le faire et euh, vous allez euh, dans corps corps organisateur vous savez celui qui a fait vous mettez les détails et vous mettez le mot clé. Vous le mot clé, ça veut dire c'est un mot qui appelle la population, convient aux enfants aux opportunités de de, de Benelova Ça veut tout à vous de le choisir, vous voyez ajouter une confirmation, ajouter un lieu vers le dire vous voyez et vous mettez les retoursions de publication les messageries. Et comme vous l'avez fait comme l'a fait vous mettez validation des publications et nous continuons doit au but comme vous l'avez fait vous pouvez aller dans la boîte dans la boîte vous verrez ça vous revenir dans la boîte dis-vous que site web excusez-moi et nous continuons le plus possible et nous attendons pouvoir qui n'a été publié aucun message n'a été fait parce que nous venons de le faire et si vous vous mettez un instagram en direct et vous revenez sur votre page et vos clic a été fait vous pouvez toucher de la jambe en agréable correspondance et merci de le regarder et tenez pour tout exemple et regarder plus de fois que vous pouvez que vous pouvez le faire merci et n'oubliez pas de vous abonner